Salut les pépiniéristes Salut les planteuses et planteurs d'arbres Eh bien je viens de terminer ma dernière ligne de désherbage autour des petits fruits Ça pousse fort, ça pousse, ça pousse, ça pousse Cette semaine, je voulais vous montrer justement ça, la fin du désherbage, vous parler un petit peu de ça, et puis je commence à m'occuper de mes arbres greffés, la suite, tutorage, désherbage, étiquetage, etc. Donc je vous montre ça. Si vous écoutez euh, un peu trop euh, scolairement les préceptes de la permaculture euh, vous aurez envie de maximiser les relations euh, avec les plantes sauvages dans votre pépinière et toutes vos plantations et euh, en pépinière c'est une très mauvaise idée tout comme ça l'est également quand on veut produire du légume quand on veut produire des choses un petit peu en quantité ça va être très compliqué de pouvoir euh, gérer une mixité avec de la plante sauvage directement avec vos plantations, dans le sens où votre objectif, c'est de faire des belles plantes au bout de l'année. Alors moi je cultive en gros de mars à novembre, et de mars à novembre, bah, je dois pouvoir générer des pieds vendables arrivés à la fin de l'année. Si je laisse les plantes sauvages en interaction avec mes plantes cultivées et eh bien le problème c'est que mes plantes cultivées vont pousser beaucoup beaucoup moins voilà donc tout ça pour dire que il ya des contextes où ok je suis d'accord faut des plantes sauvages on va voir qu'on va les mettre plutôt en bordure de, de nos cultures et on peut s'en servir mais par contre dans la culture en elle-même on évite au maximum pour maximiser bah, la pousse de la dite culture donc, ça veut dire quoi Il faut gérer le désherbage. Alors, le terme désherbage euh, sous-entend qu'il n'y a que des herbes. En fait, moi j'ai essentiellement des rumex et des pissenlits, un tout petit peu d'ortie et au final très très peu de graminées, puisque vous allez voir que la stratégie, enfin vous l'avez déjà vu, mais euh, ma stratégie de, de, de maintien des herbes sauvages, des adventices, des plantes adventices, euh, se fait de différentes manières. Vous l'avez tous vu, euh, dans l'itinéraire, dans, dans, dans les premières vidéos même de l'itinéraire euh, du pépiniériste fruitier, au niveau technique, le désherbage se fait avec des bâches. Je vais vous montrer la préparation de mes futures zones donc pour, euh, pour l'année prochaine. Elles sont déjà bâchées pour désherber. Donc ça c'est les nouvelles zones en désherbage pour l'année prochaine pour la fin d'année, quoi. des zones qui, après plusieurs mois de bâchage, euh, seront quasiment euh, nettoyées euh, des plantes les plus vivaces. Un rumex c'est, euh, comme euh, nous l'avait dit Antonin euh, quand on avait été chez Florence, euh, c'est six mois de bâchage en été. Évidemment, euh, la deuxième étape, ça va être de travailler un peu son sol, de retirer les plus vivaces des plantes qui restent. Et donc chaque coup de pelle, chaque coup de râteau, chaque coup de pitchoun, de, de grelinette, de je ne sais quoi, dès qu'on remue un tout petit peu la terre, on va réveiller des dormances de graines. N'importe lesquelles, même si votre champ, en apparence, n'a pas de... De, de, de rumex par exemple et eh bien les graines peuvent très bien être en dormance dans le sol et tout d'un coup se réveiller je ne vais pas vous parler des dormances et des levées de dormance euh, sinon je vais vous endormir mais en tout cas c'est pas le sujet du jour toujours est-il que la deuxième étape ça va être d'essayer de d'avoir un sol occulté le plus possible dans l'année alors il y a des périodes où le fait qu'il soit euh, soumis à la chaleur solaire, va aider à le réchauffer un petit peu, donc ça c'est au tout début du printemps en gros mais entre temps, toujours couvert ou en tout cas maximum couvert. Alors évidemment vos cultures sont un couvert un couvert vivant fonctionne. Donc vous allez pouvoir mixer avec différents couverts et moi, donc vous le connaissez maintenant mon itinéraire, notamment Petit Fruit, c'est un couvert avec après avoir désherbé la première fois de, avec une bâche type ensilage, travailler mon sol, je pose des bâches tissées comme interrang. Donc cet interran, évidemment, fait un couvert, fait une occultation qui empêche les herbes, qui limite les herbes de pousser en dessous. À pousser en dessous. Mon deuxième couvert, au niveau de la zone des boutures, c'est ma cosse de sarrasin. Ma cosse de sarrasin, ici, qui a toujours une fonction couvert végétal correcte. Mais voilà, quand on est sur des intermédiaires de couvert comme celui-là, entre le paillage euh, toile et le, la cause de sarrasin, on a évidemment des endroits où la lumière apparaît et où les plantes les plus profiteuses de ces coins de lumière arrivent à pousser. Et donc, il faut faire un complément manuel, donc on maintient les implantis de façon manuelle et donc on appelle ça du désherbage, tout simplement. Moi je ne connais pas d'autres termes, mais il y en a sûrement. Euh, tout ça pour vous dire, ne négligez pas cette partie-là si vous voulez que vos plantes de culture poussent bien. Voilà. Maintenez euh, la concurrence euh, avec les plantes sauvages à son strict minimum. Alors j'espère que, comme moi, vous avez eu la chance d'avoir un peu de pluie. Depuis la vidéo de la semaine dernière, euh, depuis dimanche, en réalité, depuis même samedi soir, euh, on a eu droit à la pluie ici en Bretagne, en centre-Bretagne. Donc ça veut dire que nous... Cul... enfin, ça veut dire un arrosage en moins, en tout cas, euh, qui commençait en plus à, être, à, à, à devenir indispensable à un moment critique. Donc j'ai pas eu besoin d'arroser, la pluie est arrivée juste à temps, mais c'était limite. S'en est suivi évidemment une pousse d'enfer puisque le sol était bien chaud et qu'il n'attendait que la pluie. Donc ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse comme pas possible. Les arbres ont encore pris 10 cm cette semaine. Les petits fruits n'en parlons pas, les gogis n'arrivent même plus à tenir debout tellement ils sont grands. Ça, ça atteint quasiment le... quasiment le mètre pour certains, le mètre de haut en branche pour les gogis. Et, euh, et ben euh, j'avais beaucoup de plantes sauvages à désherber, donc euh, ça leur a fait du bien d'avoir et la pluie, et le désherbage maintenant, c'est-à-dire qu'ils euh, sont, euh, ils sont euh, au, taquet, au taquet, pour continuer à pousser maintenant. Le désherbage de maintenant, en tout cas chez moi, était le plus important, le plus capital. Il y avait beaucoup de choses à désherber, mine de rien, parce que ça faisait... Euh, euh, à peu près trois semaines, un mois que j'avais pas vraiment fait, donc ça a poussé très très vite, beaucoup euh, et beaucoup. Donc, tout ce que j'ai retiré aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, hier et avant-hier, euh, puisque j'ai mis deux jours et demi, euh, c'est euh, beaucoup de choses qui ne vont pas pouvoir repousser maintenant. En effet, les petits fruits, eux, ils vont continuer à prendre de l'envergure et ils vont euh, occulter maintenant beaucoup, beaucoup, beaucoup qui fait que techniquement, euh, cet été, je pourrais même tirer les bâches tissées si je veux, puisque ça occulte suffisamment avec les petits fruits. On n'arrive plus à avoir le sol du tout euh, au milieu des petits fruits. Ça, vous le verrez, évidemment, cet été. Ma deuxième façon d'occulter, vous la connaissez également, mon BRF. Une bonne épaisseur, hein, vous vous rappelez. Donc là, au moment où je filme, là... Oh là. Vous voyez là j'ai euh, juste un doigt, vous voulez pas un peu de BRF avant Et j'essaye je, de maintenir également la pression, en, en fait c'est les vivaces hein, qui arrivent à traverser, donc chez moi c'est essentiellement les pissenlits, les rumex et un peu les renoncules, j'ai un peu de la renoncule rampante aussi qui aime bien, évidemment de temps en temps des graminées, Yo et donc tout ça, euh, bah, il faut également le maintenir pour que les arbres n'aient pas trop de concurrence. Alors ça ne veut pas dire d'absolument éliminer tout, ça veut dire qu'au niveau des arbres, faites attention. Si vos arbres ont du mal à pousser ou qu que vous pensez que la taille va être un petit peu limite euh, s'ils sont trop concurrencés, bah, évidemment vous maintenez la pression à son strict minimum. Donc le BRF ici fait son office d'occultation. Euh, à l'instar des bâches tissées de l'autre côté, euh, il est là pour maintenir euh, une occultation suffisante, si tant que vous avez mis suffisamment d'épaisseur. S'il n'y a pas assez d'épaisseur, ça fera rien, hein. je vous le dis tout de suite, euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre une bonne épaisseur. Alors si je vous parle euh, permaculture tout à l'heure, à ce niveau-là, au niveau de... De, de mixer euh, voilà les plantes entre elles chercher les interactions euh, mélanger au maximum les choses euh, c'est sûr qu'ici moi côté pépinière je mélange très peu hein. Vous voyez ici j'ai tous mes arbres greffés euh, ici c'est que des pommiers les uns à la suite des autres hein. de l'autre côté les petits fruits c'est euh, des lignes ou des demi lignes entières de, de la même variété et tous les cassis sont dans la même zone tous les tous les groseilles sont dans la même zone euh, en fait je suis sur une petite production, je suis sur une densité forte. Et donc, mes interactions avec les plantes sauvages sont, sont déjà présentes juste à côté, tout autour, avec mes, mes, soit mes plantations autour, soit les zones sauvages qui sont autour. Donc, je suis pas sur de la grande culture sur plusieurs hectares. Ici, euh, la pépinière, c'est tout au plus 1200 carrés entouré euh, très proche avec des arbres et des, et des même des fruitières que moi j'ai implanté. Donc, dans la partie production, euh, je ne vais pas commencer à m'amuser à mixer euh, une série de pommes, une série de prunes, une série de, de petits fruits, une série de poires, une série, Enfin, ça serait peut-être l'idéal, mais sauf que ça devient complètement ingérable après, et à un moment donné, on cherche à être pragmatique. Donc, euh, celui qui veut produire efficacement et surtout pas passer un temps fou à le gérer, et que ça soit simple dans, dans, dans, la, dans, la, dans la gestion, l'organisation... C'est d'être pragmatique et de, voilà, on prend le parti de, de, de travailler par zone plus ou moins grande mais euh, voilà, moi je suis sur des zones d'à peu près 300 mètres carrés qui sont identiques ou très proches les unes des autres. Ici j'ai plus de 300 mètres carrés, juste les petits fruits. Ici j'ai presque 300 mètres carrés, juste les arbres greffés Là-bas j'ai 300 mètres carrés, c'est des pieds mères ou des replantations, etc. Les zones en préparation c'est toujours à peu près par... 200 m2, c'est enfin, de la bâche de 8 mètres, non, 7 m de large sur 25 m de long, donc ça fait euh, 175 m2. Voilà, donc mes zones sont systématiquement par 175 m2 identiques, ou peu de choses pas. Bon bah je suis à presque 50 cm de pouce là sur ce pommier, enfin, sur euh, toute la ligne là des pommiers d'ailleurs. Ça commence à, à faire. Donc j'ai commencé à tirer les scotch euh, les bandelettes, euh, sur plusieurs lignes. Euh, bon ici à côté vous voyez il y en a encore. Hein. parce que c'est long à faire donc là, toute cette ligne là est faite celle-ci également à côté et donc ben, maintenant que le scotch est tiré on peut voir les greffes déjà et bien surtout je vais pouvoir mettre mes tuteurs donc voilà, c'est du tuteur bambou c'est du 1 mètre ou 1m20 ça dépend ce qu'il y a en stock c'est du 6-8 en général de diamètre donc c'est des petits tuteurs qui vont me servir à tutorer les arbres au moins sur une partie de, de leur hauteur c'est à dire la pousse de maintenant jusqu'à cet été et puis après bah, ils font ils font leur boulot pour les, les, les derniers 40 cm à pousser hein. c'est du tuteur que j'achète euh, pas tous les ans puisque en fait euh, je le vends pas aux clients, hein, je le récupère euh, au moment de l'arrachage et je m'en resserre l'année d'après donc là ceux-là ceux vont faire une partie d'entre eux en tout cas vont faire leur troisième saison euh, la plupart vont faire leur deuxième saison et peut-être euh, ils seront encore bons peut-être encore l'année prochaine on verra donc je les achète par bottes de 500 parce que pour l'instant je les achète l'idée ça va être d'implanter également chez moi des bambous pour pouvoir les faire moi même parce que tant qu'à chercher une autonomie dans la production, dans la pépinière et dans tout ce que, que j'utilise et que j'ai besoin d'acheter, les tuteurs bambou sont quelque chose d'intéressant à faire, je pense. En tout cas, j'ai envie d'avoir cette autonomie. Donc là, j'ai tiré mes scotch Je me pose mes tuteurs. Prochaine étape, ça sera d'accrocher. Les arbres au tuteur et peut-être juste avant de mettre l'étiquette, parce que après quand ils seront proches de, de, du tuteur, c'est un peu pénible quelquefois de mettre l'étiquette. L'avantage de de comment dire d'accrocher euh, l'arbre donc au tuteur et d'avoir un lien à une hauteur à plusieurs hauteurs, ça permet de caler aussi l'étiquette en hauteur et d'éviter qu'elle soit trop basse dans le dans le mulch. Alors ce tuteur, je ne le mets pas systématiquement sur tous les arbres, hein, je le mets surtout dès que ça penche, dès que ça pousse de travers, dès que ça peut se croiser avec le voisin, voilà, ici j'en ai deux qui sont vraiment l'un sur l'autre. C'est un petit peu le... alors je ne sais pas pourquoi à ce point là ça, ça peut pencher, souvent c'est parce que les, les deux bourgeons... Euh, quand on fait le, le choix des deux branches fruitières qui ont poussé sur le greffon lui, quand on fait le choix de l'une des deux en fait souvent il euh, y en a une qui pousse d'un côté et l'autre de l'autre et donc elle ne euh, pousse pas systématiquement très droit et quand on le fait plus tôt ça a tendance à pousser un peu plus droit quand même mais bon avec plus de risques euh, en le faisant trop tôt donc du coup on vient chercher un petit peu à compenser un peu ce, ce départ un peu de travers donc va falloir être prudent parce que déjà le point de greffe il est jeune donc il est potentiellement fragile alors les pommiers c'est quand même bien solide les cerisiers ça sera déjà un peu moins je vois chez moi euh, bon en général les greffes quand elles sont bien parties c'est solide première chose moi je l'attache donc le tuteur je le mets alors droit déjà et puis surtout je le, mets, je le plante à l'opposé de là où l'arbre part. Je mets toujours à l'opposé parce que l'idée ça va être de venir rapprocher l'arbre au tuteur et donc de venir le retendre sur le tuteur. Donc en partant de sa base, je suis très proche au niveau du, de, de, des racines. Et puis je vais accrocher d'abord en dessous le point de greffe pour sécuriser la solidité du point de greffe. Et ensuite je vais venir rattraper au-dessus du point de greffe mais sans forcer, absolument, faut pas forcer, il faut que ça vienne naturellement et donc je ne vais pas forcément tendre mes attaches, l'idée ça va être juste de pouvoir re rehausser l'arbre, le reconduire pour qu'il aille droit. Voilà. Une fois que ça sera fait, en fait, euh, ça va pousser quelques semaines, quelques mois, et puis, au bout d'un moment, euh, si l'arbre est suffisamment fort, je peux très bien tirer le tuteur en courte saison. Euh, S'il a été guidé suffisamment, euh, comme ça, il n'y aura, aura plus besoin de lui. Donc, je ne vais pas forcément le mettre non plus sur tous les arbres, puisqu'il y en a certains qui vont pousser déjà naturellement droit tout seul. Regardez ceux-là derrière. Cela ceux pousse très bien pour l'instant tout seul. Donc, je n'ai pas besoin de tuteur systématique. Je mets des tuteurs dès que ça penche. Bon, ben, à certains endroits, c'est la série. Hein. Ici, par exemple, cet arbre-là, ce jeune arbre n'a pas besoin de tuteur. Il pousse très bien tout seul, tout droit. Celui à côté, ici également. Donc, c'est une petite béquille temporaire pour les arbres qui, qui poussent un peu de travers au départ. Donc, sur 1400 arbres que j'ai greffés ici, ben, on va voir combien j'ai besoin de tuteurs cette année. J'espère que, que j'en aurai assez. À mon avis, il va falloir que j'en rachète. Alors vos arbres qui n'ont pas réussi, vous voyez ici là par exemple, alors mon facteur c'était clairement pas ma greffe en elle-même, sur celui-là par exemple j'avais même noté que j'avais vraiment fait une super super greffe plus plus, je l'avais noté histoire de, de, de voir un petit peu si, si sur les cerisiers la greffe pouvait avoir une influence ou pas, la greffe techniquement parlant. Et en fait les super greffes que j'ai faites sur ces deux là notamment donc c'est à dire gros porte-greffe bien raciné gros greffon avec des beaux bourgeons et puis avec un, comment dire, un diamètre vraiment similaire que je me suis pris la tête à mesurer au pied à coulisses juste vraiment pour m'amuser euh, bah vous voyez <rire> ces deux qui sont ratés donc euh, comme quoi c'est vraiment pas le seul paramètre influent dans la réussite de la greffe et là dans ce cas c'est rigolo, euh, je ne sais pas si c'est très rigolo mais c'est pas très réjouissant en tout cas ça c'est sûr de mon approvisionnement en porte-greffe. C'est-à-dire que systématiquement ceux qui sont ratés ici là, là il y en a j'en ai 4 sous les yeux là, systématiquement leur porte... le porte-greffe n'a pas l'air très vivant. Alors que si on prend un porte-greffe même avec une greffe ratée, un porte-greffe vivant bah, repousse en fait en dessous. Et refait plein de rejets. Voilà, n'importe lequel. Hein. Dès qu'il est vivant, il refait plein de rejets. Putain, regardez celui-là. Celui-là, il en a même fait plein. Hein. Parce que quand quand mes greffes sont parues ici, euh, donc ça, c'est la deuxième partie à, à gérer, c'est bah ben, vos porte-greffes, eux, vont pouvoir être greffés. Donc, vous laissez pousser ensuite. Si la greffe est ratée, vous laissez pousser en dessous. Il faut arrêter d'égourmander en dessous et il faut surtout laisser pousser pour pouvoir... Avoir une plante qui va vous resservir l'année prochaine. Ou cet été si vous greffez en été. Donc bien sûr, vous pouvez y laisser qu'une seule tige pour faire, pour faire un beau porte-greffe avec une seule tige. Vous pouvez vous amuser à faire comme pour les greffes, en sélectionner une qui est la mieux placée. Mais n'oubliez pas en tout cas de gérer vos porte-greffes parce que ben, vous allez pouvoir vous, vous en resservir hein, si ça a raté le porte-greffe. S'il est encore vivant, ben, il est encore vivant. quoi. Donc là, ça permet de mesurer un taux d'échec de, de, lié en fait, au porte-greffe qui, qui lui-même n'a pas repris. Lui-même est mort. Le porte-greffe mort qui ben, qui fait rater la greffe, c'est courant. Hein. Euh, c'est Alors moi, ça, ça a été souvent sur les poiriers. Euh, c'est classique sur les pruniers et les cerisiers aussi. Le porte-greffe qui ne résiste pas. Alors, pour qui, pourquoi ça c'est un petit peu difficile à évaluer ça vient de, de celui qui l'a produit ça vient de la transplantation ça vient de la taille pour faire de, une greffe que sais-je en tout cas j'ai un gros pourcentage de ratés qui sont des porte-greffes qui ont l'air morts donc on, on va les laisser euh, évidemment toute l'année on verra bien s'ils sont vraiment morts et on comptera à la fin de l'année mais une greffe réussie de cerisier ça devrait ressembler à ça sur tous donc ça peut être lié bien évidemment aussi aux conditions euh, de sécheresse qu'on a eu ces, ces dernières semaines c'est ce dernier mois là puisque évidemment euh, une sécheresse ça peut impliquer plein de choses pour nos arbres euh, un arbre en été ça s'appelle c'est à Uelguat ici donc euh, dans le centre Bretagne, Huelgoat, pour ceux qui ont envie de faire un peu de tourisme, c'est une forêt qui est plutôt sympa, avec un gros chaos rocheux, granitique, donc vous m'y retrouverez, avec un peu de petits fruits en pot, les derniers, et puis évidemment le catalogue de, de racines nues, et possibilité de passer vos commandes bien sûr. Donc sur ce, euh, je vous souhaite une bonne euh, fin de semaine, un bon week-end, euh, une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, évidemment. Euh, je vais vous montrer des parties un peu plus euh, communication maintenant, communication-vente. Euh, la production, ça suit son cours, c'est tranquille, il n'y a plus grand-chose à vous montrer. De plus, pour la saison, vous avez déjà vu comment je fais le purin. Euh, là, c'est un purin de consoute qui est en cours. Et qui va bientôt être aspercé. Euh, être, euh, Après, c'est du désherbage, c'est du suivi. Je vous montrerai vite fait un peu quelques petits encarts sur, euh, sur le, le tutorage, la, fin du, la suite du tutorage et l'étiquetage, mais surtout sur la partie informatique pour l'étiquetage. Le, pour et puis voilà, on, va, on bascule vers de, la, vers de la vente maintenant. Donc, euh, donc bah, restez, restez aux aguets. Alors je dis rarement, mais là c'est bien que je, de relancer un petit peu le, le, le petit discours autour de ça. Pensez, si vous aimez mes vidéos, et si vous pensez que ça puisse être utile à d'autres personnes autour de vous ou pas, mais en tout cas partagez dans vos réseaux, bah justement, pensez à mettre des pouces bleus, ça c'est pour le référencement et tout un tas de choses sur, sur YouTube. Pensez à vous abonner. Et puis, euh, surtout si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment, vous êtes euh, plus de la moitié sur la chaîne à me regarder qui n'êtes pas abonné. Donc là, on arrive, on a dépassé les 800 abonnés. Et donc, ben, il y en a potentiellement euh, plus de 800 qui ne sont pas abonnés. Donc, bah ben, ça serait cool que vous vous abonniez. Ça vous permettrait de... Déjà, moi, ça m'encourage à, à toujours proposer plus de contenu. Et puis, du coup, activer la cloche aussi pour être prévenu des, des, des nouvelles choses, parce que les algorithmes de, de YouTube font que si vous regardez, mais sans vous abonner, bah, on ne vous propose pas forcément systématiquement les nouvelles vidéos. Et donc, même en étant abonné, ce n'est pas forcément le cas non plus. Donc, il faut en plus activer la petite cloche pour être tenu au courant. Voilà, et puis, euh, bah, je vous dis à très bientôt. Kenavo, à Véchal